Salut les gars, salut les gars, ce logiciel fait le doublage, doublage vocal, automatiquement, documentaire, film, et etc. C'est, il lit, le sous-titre pour nous, désolé mon français, grâce au traducteur Google. Vous trouvez d'abord le documentaire ou le film, avec sous-titre CC. licence créative commons attribution sur youtube Aller au détail choisir le sous-titre copier l'URL de la vidéo Allez sur ce site Downsub pour télécharger les sous-titres de la vidéo YouTube. Collezure les rechercher. Là, il y a plusieurs langues. Je vais choisir celui-ci, SRT français, il suffit de cliquer et de télécharger. Je vais le laisser dans ce dossier. Allez sur cet autre site, Outils de sous-titres. Pour convertir en sous-titres, parce qu'il a un sous-titre, que les symboles de caractère inappropriés sont hors de propos. Choisissez le fichier. Cliquez pour convertir sous-titres. Prêt à télécharger. Ce qui se passe, maintenant que c'est le sourd du chat. Ce programme Balabolka gratuit est très bon. Balabolka peut lire une grande liste de formats, doc, rtf, pdf et autres. Voice doublage choisit la voix qui va doubler la vidéo. Je choisirai la voix française Chantal 22 kHz. Et ici, je vais le laisser à vitesse normale. Va à l'outil. Convertisseur de sous-titres. Puis, ajoutez le fichier sous titre SRT, que vous avez téléchargé. cliquez sur les options. Affichera augmenter la vitesse de la voix automatiquement. Pour convenir aux intervalles de temps, si vous voulez que le sous-titre soit allumé lent, vous le laissez à la vitesse 1. Je vais le laisser à la vitesse 2. Cliquez sur Convertir. Le sous-titre sera converti en audio. Avec cet autre programme, YouTube e je vais télécharger la vidéo. Regardez la résolution vidéo, c'est-à-dire la qualité. Si vous voulez en HD, choisissez simplement. Copiez l'URL de la vidéo. Ici sur le programme YouTube e choisissez la qualité que vous souhaitez télécharger. Collez maintenant l'URL que vous avez copié. Avec cet autre programme, Free Audio Convert, je vais extraire l'audio de la vidéo. Dans ce programme Audacity. Maintenant je vais fusionner apostrophe apostrophe l'audio d'origine apostrophe apostrophe de la vidéo. Avec cet audio apostrophe du sous-titre virgule apostrophe. Faites glisser le fichier audio que vous avez extrait de la vidéo. Faites également glisser. Le fichier de sous-titres que vous convertis en audio dans le programme BALABOLKA. Maintenant apostrophe apostrophe en audace apostrophe apostrophe. Il suffit d'en diminuer un peu du volume de l'audio d'origine pour mettre en évidence pour le les doublage aujourd'hui qui grandissent avec les technologies, technologies émergentes à demain de main à brouiller les lignes de travail et le social de l'étude et désormais accessible via la technologie partout et à tout moment. La façon dont vous pouvez équiper cette génération non seulement With de mais la présence dans un monde en mutation. Numéro 3 mondial. La génération actuelle de papier et de slow, mais les iPads et les écrans sur lesquels ils apprendront sont conçus pour afficher non seulement l'écrit, mais aussi le visuel. Alors que les élèves d'aujourd'hui ont. enregistré simplement, exporter le fichier fusionné. Après, laissez simplement ce fichier fusionner. Vous pouvez supprimer ces deux fichiers. C'est le fichier fusionné. Dans ce programme, MKVToolNix. Faites glisser la vidéo vers le programme et désélectionnez l'audio d'origine de la vidéo. Faites également glisser l'audio fusionné pour remplacer l'audio original de la vidéo que je viens de désélectionner. Il suffit maintenant de cliquer de démarrer le multiplexage, et c'est tout. Remarque, vous devez laisser le sous-titre, dans le même dossier que la vidéo. Avec le même nom, si vous souhaitez que le sous-titre apparaisse dans la vidéo. C'est tout, profitez-en, le programme Balabolka. Pour les étudiants d'aujourd'hui qui grandissent avec les technologies émergentes apportées demain à brouiller les lignes de travail et le social de l'étude et divertissement privé et public et maintenant vivre dans un environnement de livres ouverts, à quelques clics de n'importe quelle information, ils se connectent dans un monde sans frontières à travers les pays et les cultures et îles, communiquent dans une communauté post-analphabète par des textes et des tweets brefs et où les visuels et les vidéos sont les plus découpés. Alors, comment pouvons-nous comprendre les générations émergentes et leurs habitudes d'apprentissage? Eh bien, voici cinq caractéristiques des étudiants d'aujourd'hui numéro un de leur social. Traditionnellement, l'apprentissage se faisait en classe et la pratique et l'application à travers les devoirs. Mais au 21e siècle, le contenu est désormais accessible via la technologie partout et à tout moment et souvent sous des formes très visuelles et engageantes. Ainsi, nous, avant, le retournement de l'éducation ou l'apprentissage a lieu en dehors de la classe, mais l'engagement et la pratique essentielle sont toujours conduites à l'école par le facilitateur très important plutôt que par l'enseignant. Number two, they're mobile. Not only through technology do to today's students interact, but they are mobile in terms of the jobs they will have and the homes they will live in. It is therefore important to think about how you can equip this generation with not just content but resilience in a changing world. Numéro 3 mondial. La génération actuelle d'étudiants est véritablement mondiale, la génération la plus susceptible de travailler dans plusieurs pays. Ils sont la génération la plus connectée au monde et la plus influente de l'histoire et ne se limitent pas au local, mais à un mondial comme jamais auparavant. Numéro pour leur numérique. Nous avons appelé la génération émergente, Gen alpha, mais nous les appelons aussi le vert de génération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 ils ont également besoin de compétences numériques pour prospérer dans ce monde en mutation. Numéro 5, leur visuel dans une ère de surcharge d'informations. Les messages sont devenus de plus en plus présents dans chaque base et les logos et les marques de signes communiquent à travers les barrières linguistiques avec la couleur et images plutôt qu'avec des mots et des phrases neutres. L'analyse des styles d'apprentissage a montré la prédominance de l'apprentissage visuel et pratique, au-dessus du formulaire de livraison auditive qui a traditionnellement dominé la salle de classe. Alors là... Vous avez un aperçu des apprenants d'aujourd'hui qui sont mobiles numériques, numériques et visuels sociaux